Jérôme Commandeur, vous êtes à Marseille au cinéma Le Prado pour le film en avant-première qui s'appelle Irréductible, vous vous l'êtes, on le sait, sur scène mais là donc c'est un titre tout choisi pour vous Oui c'est marrant, bah, c'était un petit clin d'œil à Astérix déjà, les Irréductibles Gaulois et je trouvais que c'était un mot qui nous définit, euh, nous euh, Français, on a beaucoup parlé des, des Français pendant la campagne présidentielle, et législative et je trouve que euh, ça nous définit bien parce qu'on est tous euh, un peu roublards un peu quand il y a une règle on aime bien euh, tiens il y a un flic je vais aller lui dire qu'il faut que je prenne ma mère en bas de l'immeuble parce qu'elle a des béquilles et que je l'emmène à l'hôpital alors c'est pas vrai moi je l'ai fait plein de fois on aime bien déroger à la moi, règle on aime bien déroger à la, à la règle et, et euh, on est toujours un peu, un peu ronchon enfin il y, y a quand même une constante un peu en France où, où, où que l'on soit en France et à côté de ça, la France, c'est aussi le pays de la Pierre et de Coluche. Donc, il y a toute cette mosaïque, j'allais dire, de sentiments un peu contradictoires que j'entends dans, dans Irréductible et qui, je trouve, nous, nous ressemble. Alors moi, j'ai été absolument euh, surpris à la vision de votre film parce qu'on peut le voir à pleine lecture. C'est ouais. une comédie au départ, et pas que oui, je crois que bon, c'est une banalité, beaucoup d'artistes le disent, mais c'est à la fois une vérité. Euh, on fait rire avec des choses qui doivent concerner, donc euh, on ne peut pas être que léger. Il faut que ça aille titiller un petit fond de. à défaut de gravité, peut-être de d'actualité. De... Moi j'aime bien parler d'air du temps, parce que l'actualité c'est ce qu'il y a le soir dans les journaux, aux 20h, mais... euh, ou sur les chaînes info. mais. J'aime bien parler de l'ère du temps, c'est-à-dire à un moment il y a la société est l'empreinte empreinte de valeurs, de... Bon, il y a des thèmes qui s'imposent d'eux-mêmes, on ne sait pas pourquoi. Et j'aime bien euh, aller euh, titiller ça, il ne faut pas non plus que les gens euh, soient là pour s'ennuyer, se, mais euh, aller titiller ça et, et le mettre dans des comédies. Donc euh, oui, effectivement, il y a une référence aux migrants, il y a une référence au climat, euh, on parle de mixité, euh, c'est une femme qui a eu trois enfants avec trois pères différents, donc on parle de famille recomposée. Euh, voilà, j'aime parler de tout ça. C'est la politique, euh, finalement c'est de la politique, puisque tout est tout est politique. Oui, alors. Peut... Non, mais... <rire> oui, il y a On a cataloguer le film de politique, mais les oui. sujets abordés le... sont très forts, parce que, vous, quand même, vous enfoncez bien le clou. C'est le credo d'un candidat à la présidentielle dont le, le, le nom de famille commence par Z, <rire> qui dit que. qui clame partout que tout est politique. Mais. Et effectivement. Il oui, n'y a pas y a que lui. Il a Il hein. y en a, a, a, a d'autres qui l'ont dit, dit avant. Mais bien sûr, bien sûr. Non, je, je, je dis ça en, en taquinant, mais. Non. Mais. Euh... Oui, c'est sûr que, en tout cas, je vais le tourner autrement, rien n'est neutre. Voilà, effectivement, euh, euh, et c'est bien, enfin, c'est bien, je prêche pour ma paroisse, j'aime bien, je vais, je vais le tourner comme ça, j'aime bien faire du, du cinéma là-dessus. Ouais. Oui, parce que vous aimez bien tourner les choses en dérision avec un fond de vérité quand même. Oui, qui est qu quelque chose. Exactement, qui est quelque chose de... Je se sens concerné que le spectateur te oui. se sent. Bah déjà concernés. merci de l'avoir remarqué, ça me fait plaisir. Et oui, bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, euh, moi j'aime bien dire ça euh, dans les salles de. Ah, euh. dans, les, dans les salles de cinéma, il y a des. Des fois il y a des, des papys mamies qui viennent avec les parents, qui viennent avec les, les petits enfants. Ils, ils viennent à 6, moi, ça m'est arrivé. Et j'adore cette idée que dehors, bah, toutes les générations s'entremêlent, euh, des fois ça se castagne un peu, des fois on n'est pas d'accord. Et j'aime bien qu'on soit des, des passeurs, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour, euh, pour donner du, des, des sujets à débattre euh, euh, sur le parvis du cinéma quand on remet son blouson et qu'on dit tiens, qu'est-ce que t'en as pensé ah, bah, Moi j'étais pas d'accord, moi j'ai pas aimé, moi j'ai aimé, moi j'ai adoré. Ouais. Alors, okay. Est-ce que vous avez eu affaire aux fonctionnaires, je suppose Parce qu'en même temps, il y a votre observation, en même temps... Oui, comme tout le tous monde. tous les niveaux, même du bas jusqu'en haut. Jusqu oui, oui, oui, oui, non, mais euh, comme tout le monde, j'allais dire... Oui, euh, c'est bien bien. Bah, c'est surtout un... Qui aime bien, chatte bien. Ouais, qui aime bien, et puis c'est surtout que c'est quand même un... C'est une déclaration d'amour, parce qu'à la fin, je vais pas dévoiler oh, la fin non. de mon film, mais il, il se révèle de manière extraordinaire. Donc, euh, moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie. J'aime charrier. Il ne faut surtout pas qu'on nous enlève, ça, ça fait référence à des débats un peu qu'on a régulièrement sur l'humour, il ne faut surtout pas se, se restreindre dans le, le, dans le fait de se chambrer et de se charrier. On est le pays de, de, du verbe, on, est le pays de, on parlait de, du derzo et de Gossigny, euh, de Rabelais, d'Alphonse Allais, de Pierre Dagues, de Coluche, de Bedos, euh, de Jamel. Donc voilà, on est le pays du, du, où on se charrie. Mais on peut se charrier et à la fois se dire qu'on s'aime et dire, euh, par contre, euh, un petit coup de chapeau et, et merci de faire ce que vous faites. Parce que les fonctionnaires sont ceux qui font euh, fonctionner le collectif. Donc euh, oui. c'est tout ce que j'aime dans l'humour, c'est être sur deux jambes. Par contre, on va dévoiler le début. Donc vous êtes le seul à, justement, oui. à être licencié, mais, oui, mais vous réussissez à rester parce que vous ne refusez le chèque de départ. Exactement, oui, c'est une, une, une réforme un peu hors-sol comme il y en a souvent qui ont généré d'ailleurs beaucoup de mécontentement dans le, dans le pays, ce genre de réforme. Parce que finalement, vous êtes l'homme parfait, quoi, célibataire, euh, voilà, parfait pour être... Euh, oui, enfin, oui, je suis de la, de la chair à mutation. Voilà. Voilà, parce que tous les autres ont des excuses. Tous les autres ont des excuses. Et, oui. et donc, lui, il va se retrouver... Et finalement, il va, euh, il va se, se découvrir euh, en... en... J'aime beaucoup cette... cette... Formule qu'a donné un copain sur mon film, il m'a dit c'est un type qui fait le tour du monde parce qu'il ne veut pas sortir de son bureau. C'est exactement ça. Il va se retrouver dans les pires situations, parfois jusqu'à 10 000 km de chez lui, parce qu'il ne voulait pas lâcher son poste. Et en même temps, c'est aussi le fait de ne pas vouloir lâcher son poste, c'est aussi une déclaration d'amour à une France un peu éternelle, un peu carte postale. Que moi j'aime beaucoup, que je traverse en permanence dans mes tournées de, de cinéma, de mes tournées de One Man. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je fais une parenthèse. On dit souvent que les artistes sont des bobos un peu parisiens, mais on connaît la France par cœur parce qu'on la pratique. On est toute la journée dans le TGV, dans les avions, dans les stations-service, euh, à discuter avec des gens. Moi, j'ai des anecdotes incroyables de gens qui qui se sont mis à minuit euh, dans une session service déserte à me raconter leur vie. Puis je suis resté une heure parce qu'il me parlait de son, son divorce euh, avec sa femme, euh, le juge. Le, et, et, et, et oh, C'est une déclaration d'amour à la France aussi. mon. Oui, mais en même temps, c'est euh, sou... la France sur le terrain. Ouais. Vous avez plus de, de, de, d'avantages que les hommes politiques. Mais euh, Oui, parce que nous, d'abord, on va, on va partout en France. Les hommes politiques, en général, c'est des, okay. des barons locaux. Euh, et puis, euh, je ne dis, dis pas qu'on la connaît mieux que non. C est, c est, c est... Mais en non, tout cas, on la connaît bien. Vous êtes plus en contact avec les gens. Ah oui, oui, pas... oui, oui. Et puis, ils viennent se confier. Ils viennent, euh, ils viennent nous raconter des anecdotes de vie, de vacances. de, de... Ah tiens, euh, j'ai découvert un de vos films. On était dans un camping avec ma femme. Et puis, on était tombé en panne. Enfin, mais... C'est une espèce de mosaïque d'anecdotes. Euh, et qui, qui est très touchante. Alors, le film précédent, vous étiez co-réalisateur donc, euh, mais ma famille t'adore, euh, oui, t'adore de... Euh, Déjà Voilà, ouais, ouais. ça. Vous étiez deux, là, vous êtes seul. Est-ce que euh, le, premier, le précédent, vous l'aviez fait justement pour euh, vous imprégner de tout ce qui était euh, plateau de cinéma, et, et, et après vous libérer ou... Oui, peut-être, peut-être, inconsciemment, euh, peut-être, oui, Est-ce est que vous êtes plus fatigué, là <rire> Non, mais euh, bon, d'abord, on est des, des, des privilégiés, puis être, à, à, je vais dire, à la tête d'un bateau pareil, c'est... C'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai une chance inouïe parce que euh, ce sont des comédiens euh, iconiques. Enfin, je veux dire de la comédie, de Christian oui, Clavier. de comédie, on peut dire. Voilà, Gérard Darmon, Valérie Le Mercier, Enfin, une apparition de Gérard Depardieu. Euh, Laetitia Doche, euh, Laetitia Doche, Pascal Arbillot, Eva Darlan, Nicole Calfan, Enfin, il y en a plein Le garçon qui fait le chauffeur, il s'appelle. Esteban. Ah voilà, c'est est, est son nom d'artiste. Ouais. Mmh. Oui. Il est, il Laetitia, est aussi. Laetitia Doche et Esteban sont fabuleux. Mmh et ils vont exploser dans les années qui viennent, enfin voilà. Donc, euh, oui, je suis heureux peut-être. Euh, euh, oui, c'est un film qui tombe au bon moment. Des fois, dans les carrières, il y a des, y a des rôles ou des projets qui arrivent à des, à des moments opportuns. Peut-être que celui-là, c'est le cas. Est-ce que le fait d'avoir tourné dans une période où... Covid, euh, ça vous a donné des réductions pour voyager autant Parce que vous nous faites voyager Parce que c'est vrai que. Ben oui, mais je, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand euh, sur des, des, des, des, des, des téléphones minuscules, aujourd'hui, on peut regarder les, les meilleures séries ou les meilleurs films du monde sur des, des, des plateformes dans un TGV, c'est tout, tout le débat du moment d'ailleurs qui agite un peu tous les, les professionnels du cinéma. Euh, Qu'est-ce qu qu'on qu qu doit donner Qu'est-ce qu'on qu qu propose pour la salle et euh, à, ma, à ma modeste échelle, en tout cas, je me suis dit, bah, un film d'aventure, parce que, euh, voilà, c'est vrai que de le voir sur grand écran, il y a quelque chose de... Il y a un petit plus artistique qui est, qui est non négligeable, quoi. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, comme les hommes politiques, si vous aviez... Donc, euh, eu des, des réductions, des facilités euh, ah. financières, parce que, pour vous déplacer dans le monde entier. Là. Euh, moi non, sûr. moi j'en ai pas. Non, moi je paye comme tout le monde. Vous avez, mais... Non, mais vous avez payé le maximum. <rire> ah, je sais Non, il euh, faudrait demander à la, à la production s'il y a eu. Oh, je suppose, je sais pas. Là, je sais une bonne vous pas. Vous vouliez tous ces pays ou, ou ça, Oui, oui, oui, oui. Ah, oui C'est oui. très important et puis surtout, euh, oui, que ça se que ça se ressente à l'image. Hum. Euh, vous avez dit qu'elle était réelle oui oui, sur les équatoriens bien sûr, bien sûr, bien sûr tous les, tout, tous les paysages que l'on voit dans le film sont réels ce ne sont que des étendues naturelles la jungle c'est de la jungle euh, le, le, le, le, le, le, le glacier c'est un, un glacier réel euh, tout est réel après il se trouve que les, j dire, les contraintes liées au Covid font qu'on n'a pas forcément pu tourner partout exactement donc des fois on peut être à 1000 ou 2000 bornes de là où on, de là où on de, de l'endroit évoqué dans le film mais j'allais dire euh, euh, les feuilletons quotidiens et Marseille en a connu un magnifique euh, sont faits pareil c'est à dire que très souvent euh, dans les studios de cinéma vous avez une chambre d'hôpital après un bureau de mairie après vous avez euh, un notaire après vous avez une boulangerie et puis tout ça se suit sur, sur 10 mètres Donc, euh... alors je vous ai posé cette question je vous ai posé cette question financière pour, pour justement parler du générique de fin parce, parce que vous dites que vous n'avez pas eu assez de moyens pour payer la musique du générique de fête oui. et vous en profitez pour parler. Donc, moi j'invite les spectateurs quand même parce que à ne pas quitter la salle avant la fin a du pas générique. À ne pas quitter la salle avant le la... oui. ben, générique. Merci. Ben, parce oui. qu'il y a quand même des allusions. Euh... Oui, j'aime bien euh, j'aime bien les, les. Voilà, donc c'était pour ça que vous posez cette question ben, financière. Oui, quoi. Oui, oui, oui, ouais, vous avez quand même eu de l'argent pour la musique. Oui, oui, oui, on oui, oui, a eu de l'argent pour la musique. Non, mais en fait, alors, c'est comme les plats ratés qui deviennent des classiques en cuisine. Euh, la tarte enfin il y en a plein. Euh, en fait, c'est que je, la musique n'allait pas jusqu'à la fin du générique, et j'étais en studio son, et j'ai dit bah « Donne-moi un micro ». Alors j'ai dit « dit bah, Tiens, prends un micro », puis j'ai commencé à élucubrer, et à raconter ce qui me passait par la tête, et on l'a gardé. Voilà. Et vous avez fait qu'une piste Oh, dans deux non, ou trois, enfin, enfin, ouais. En tout cas, nous, on a été, comme je vous disais tout à l'heure, agréablement surpris. On recommande ce film, parce que en cette période, on se divertit, mais comme je disais, pas que. Pas que, ouais. pas que, voilà, ah, J'aime voilà. bien cette idée. Elle est, elle est jolie, elle est jolie. Oui, oui, oui. Non, non, moi j'aime beaucoup. Euh, voilà, votre -être talent de réalisateur, parce que. Juste pour finir, vous n'êtes pas comme sur scène. C'est un petit peu différent. C'est différent, ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, il oh, y a vous une moins peut-être. Oui, il y a une. Il y a plus eu... de peut-être sent plus, oui. Peut-être, oui. Oui, oui, non, mais c'est peut-être lié aussi à la couleur que je voulais donner Le au personnage. personnage. Voilà. Ouais, ouais, ouais, ah, oui, oui, oui, certainement. En tout cas, vous avez su euh, adoucir tout ça et en même temps fait un voyage magnifique. On oh, ouais. fait irréductible. Il faut que tu montes le reste. Et le reste, exactement. <rire> Restons irréductibles. C'est euh, voilà. un très bon message de fin. Merci, Merci beaucoup.